Une vache. Un objet, ça ne parle pas. En tout cas, pas un langage que l'on comprend. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les vaches parlent avec leurs oreilles. Les objets aussi parlent dès le moment où ils sont tagués. Ils disent des choses simples ou très spécifiques. Ils communiquent en fonction des capteurs qui sont installés. Dans l'oreille d'un ingénieur, qui n'est jamais bien loin de son centre d'analyse, ça va permettre beaucoup de choses. Avec les objets qui parlent, arrive l'ère du Digital Lean Industry. C'est quoi Le Lean, c'est une philosophie d'optimisation. Optimiser, toujours plus On l'a vu dans la première, deuxième et troisième génération industrielle. Aujourd'hui, on parle de la quatrième génération. Et cette fois, le king, c'est l'information. En 2016, André, Philippe, Bruno se réunissent pour créer CoTools une équipe d'ingénieurs et d'informaticiens compétentes, efficientes, qui connectent les objets et développent des applications pour vous fournir une information claire, intuitive et instantanée. Une perception objective basée sur les datas, ce qui permet de prendre en temps réel les bonnes décisions. Des data qui vont améliorer le value stream mapping. Optimiser la production, optimiser la supply chain, optimiser les stocks, gestion de la qualité, suivi des pièces livrées, information et documentation unique pour chaque pièce, et l'affichage de toutes les infos, tout le temps et partout. On se rencontre pour en parler